Alors, les premières choses à faire avec LibreOffice, pour savoir le manipuler. Déjà, je vérifie qu'il a bien un nom particulier, donc là, moi, il s'appelle « gamme 1 ». Si ce n'est pas le cas, je vais sur « fichier Enregistrer sous ». Je vais l'enregistrer sur mon espace personnel, voilà, pour qu'il ait un nom et que je puisse ensuite l'enregistrer plus facilement. Euh, alors, je peux commencer par mettre ici, j'écris simplement « 1 ». Ensuite. Je clique gauche sur cette cellule. Là, j'ai trop appuyé. Du coup, mon curseur, il est dedans. Je clique à l'extérieur. Je reclique une seule fois dedans. Ça marche toujours pas. Et là, j'ai juste cliqué plus délicatement. Je prends la poignée en bas à droite. Je la décale vers le bas. Et là, de manière euh, automatique, il incrémente euh, le 1 régulièrement. Ces nombres-là, je veux les mettre en... je veux les centrer. Je clique sur A et je vais sur l'icône Centrer. Alors, vous n'avez pas forcément exactement les mêmes touches au même endroit, mais l'icône Centrer ici, là c'est aligné à gauche, là c'est aligné à droite. Euh, je me dis que c'est un peu petit la vision que j'ai là. Alors, ici, j'ai le pourcentage de zoom, donc je peux augmenter un petit peu. Je ne vois plus mon clavier dont je vais avoir besoin. Ensuite, ici, je le remonte. Ici, avec le curseur, je remonte aussi. Voilà, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Euh, ces nombres-là, je veux que la cellule soit moins large. Je clique sur A. Je me mets entre A et B. Je me déplace, maintenant, attention, avec mon index gauche. L'index gauche. Je euh, clique gauche. Je reste cliqué. Et avec euh, mon index droit, ou bien un, un doigt de la main droite, je décale à gauche. Et ça y est, ma fenêtre s'est raccourcie. Ok euh, Maintenant, euh, je, si je reprends ce 1, donc vous voyez, je clique juste une fois. Je prends le 1, je clique gauche sur la poignée. Je clique gauche sur la poignée, je reste cliqué, et avec le doigt droit, avec un des, droits, des doigts à droite, je vais vers la gauche, pardon, vers la droite. Et là, pareil, de manière automatique, il décale à gauche, à droite. Euh, de nouveau, mes largeurs de colonnes sont trop grandes. Alors, je clique sur B, je reste cliqué, pardon, je clique gauche sur B, je reste cliqué, et je vais jusqu'à la colonne que je veux raccourcir. Je me mets entre F et G à la double flèche. Je clique gauche et je raccourcis vers la gauche. À ce moment-là, mes cinq colonnes se sont raccourcies d'un coup. Si par hasard je me suis euh, trompé, une touche magique c'est « Ctrl Z ». C'est-à-dire que j'appuie sur « Ctrl » et sur « Z » en même temps. Je clique, donc regardez sur votre clavier la touche « Ctrl » la touche Z, donc vous allez avec euh, le petit doigt de la main gauche, avec le petit doigt de la main gauche, et un, euh, le majeur de la main gauche. Vous cliquez CTRL Z, et là, moi, il annule ce que je viens de faire, c'est-à-dire de changer la, le clavier. Euh, ici, là-haut, par exemple, si je mets sur 2, je clique une fois, je prends la poignée, je la descends, et là, je me dis, ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. À ce moment-là, j'appuie sur CTRL et Z en même temps et il annule ce que je viens de faire. Donc, quand vous vous êtes trompé, plutôt de hurler et de dire et de crier Madame, Madame ou de rigoler comme euh, des baleines, vous appuyez juste sur CTRL, Z. Il faut que les deux soient appuyés. Donc, j'appuie avec un doigt sur CTRL et avec euh, un autre doigt en même temps sur Z. Voilà, alors, euh, autre chose, je veux maintenant tout effacer là. Je clique gauche sur 2, je vais jusqu'au 6 et j'appuie sur la touche Backspace, retour arrière. Ça va tout effacer. Il me dit est-ce que vous voulez tout supprimer Ça dépend comment c'est configuré. Ou bien certaines choses, euh, dans tous les cas, vous pouvez dire, ok, ça y est, il a tout effacé. Maintenant, je veux faire la moyenne de tous ces nombres-là. Je vais me mettre, alors je vais laisser euh, un espace, une cellule d'espace par exemple, je vais me mettre ici, j'écris égal, j'ouvre une parenthèse, je me suis trompée, j'écris égal, moyenne, donc il s'affiche en même temps, vous pouvez le mettre, j'ouvre une parenthèse, attention, je clique gauche sur 19, je reste cliqué, je vais jusqu'en haut, et là, il a sélectionné toutes les, toutes les cellules. J'appuie sur la, la parenthèse fermante, qui est ici, là. J'appuie sur la parenthèse fermante, puis sur « Entrée ». Et là, il m'a calculé directement la moyenne de tous ces nombres. Euh, si, par exemple, au lieu de 19, je mets euh, 49, automatiquement, la moyenne va changer, et en beaucoup plus. Si je, au lieu de 1049, je, de, au lieu de 49, je mets 1049, hop, tout d'un coup, évidemment, ma moyenne change. Je me suis trompé. je veux revenir sur 19, je peux le replacer, ou faire CTRL-Z une fois, CTRL-Z une deuxième fois. Je reviens à ce que j'avais au départ. Alors, on revient là, euh, j'imagine que je veux enlever en fait ces quatre lignes là. Je clique sur 16, je clique gauche sur 16, je vais jusqu'à la ligne 19 en restant cliqué, je clique droit et je fais supprimer les lignes. Je le refais. Je veux supprimer les lignes 16, 17, 18, 19. Je clique sur 16. Je clique gauche, je reste cliqué en descendant avec ma main droite. Je relâche, clique droit, supprimer les lignes. Évidemment, ma moyenne a changé. D'ailleurs, je vais enlever cette moyenne. Je clique gauche une fois. J'appuie sur Retour arrière, Backspace. OK, c'est enlevé. Maintenant, en fait, au lieu de faire la moyenne, je veux faire la somme. Donc je clique ici, égal. je fais la somme, donc j'écris somme. J'ouvre une parenthèse, je clique sur cette cellule A15, je clique gauche, je reste cliqué, je reviens tout en haut, j'appuie sur la parenthèse fermante qui est ici, donc je vois qu'elle s'est mise là et ensuite j'appuie sur Entrée et il a calculé la somme de toutes les valeurs. Je vais maintenant utiliser une fonction qui s'appelle le nombre de valeurs. Alors là, ça va dépendre un peu des logiciels qu'on utilise, qu utilise. Ça peut être Nombre, NB, j'ouvre ma parenthèse et je clique gauche sur cette cellule. Je remonte en haut, je mets la parenthèse fermante, vous voyez ici il n'y a pas de parenthèse, je mets la parenthèse fermante, puis entrée. Et là il a bien calculé qu'effectivement il y avait 15 valeurs, 15 valeurs numériques. Pour faire la moyenne en fait, soit j'utilise la fonction moyenne, soit je vais faire la somme divisée par le nombre de valeurs. Du coup, Ici, dans cette cellule, je clique gauche. J'écris égal. Je clique sur cette cellule, 120. Ensuite, je vais mettre la touche euh, « slash » qui est euh, en voie droite. Euh, et puis, je le fais diviser par ici. Donc, je clique sur cette valeur. Vous voyez, elle est arrivée à 17 divisé par 18. Je fais « J'appuie sur Entrée et là, il a calculé la moyenne. Bon, je ne sais plus bien où j'en suis de ce que j'ai calculé. Je vais rajouter une colonne devant là avec ce que j'ai calculé. Je clique gauche sur A. Je clique droit. Insérer colonne à gauche. Ici, je vais écrire Somme des valeurs. Ici, Bon, je ne vois pas bien mon truc, qu'est-ce que je fais eh ben, Je vais agrandir euh, ma colonne. Donc, Je viens entre A et B. J'attends qu'il y ait la double flèche. Vous voyez, là, je, juste j'y arrive. Ah, là, il y a les doubles flèches. Je clique gauche. Je la décale jusqu'à ce que, ici, je vois bien. Je ne vois toujours pas. Je reviens. Hop. Si je veux changer la grosseur des caractères, je peux ici varier la taille de la police. Ça, c'était la somme des valeurs. Ici, c'est le nombre de valeurs. Et en dessous encore, c'est la moyenne des valeurs. Euh, pour vérifier cette moyenne, je peux utiliser aussi la, la fonction moyenne. Ici, je vais utiliser la fonction moyenne. La fonction moyenne, je vous rappelle, il faut donc que je me place ici. Je dis égale moyenne. J'ouvre ma parenthèse. Je clique, attention c'était ici. Je clique là. Je clique gauche. Je reste cliqué jusque en haut. Je mets ma parenthèse fermante qui s'écrit ici. J'appuie sur la touche entrée. Évidemment que je l'ai calculé d'une manière ou d'une autre, je trouve le même résultat. OK euh, Au lieu de 1, 2, 3, 4, 5, tout ça, là, je vais mettre ici. Je vais mettre 10 et puis sur la ligne en dessous, 20. Ah, vous voyez, celui-ci, il est centré, celui-là, il ne l'est pas. Je clique sur C, je fais centrer. J'ai mes deux valeurs. Si je prends juste 20 et que je le descends, qu'est-ce qui va se passer Alors, il se passe qu'il incrémente de 1 à chaque fois. Moi, en fait, je voudrais qu'il fasse de 10 en 10. Je fais CTRL-Z, CTRL-Z pour annuler ce que je viens de faire, et au lieu de prendre juste le 10, je vais prendre le 10, donc je clique gauche, je reste cliqué, je vais jusque 20. Euh, je prends maintenant mon mat de poignée, je descends. Qu'est-ce qui va se passer On regarde. Et là, en fait, il incrémente de 10 à chaque fois. C'était 10 en 10 au début, du coup, il a fait la même chose à côté. Pour calculer euh, la somme de toutes ces valeurs, je peux donc ici écrire égal somme, ma parenthèse ouvrante, je prends, je clique gauche ici, je reviens jusqu'en haut, je mets ma parenthèse fermée, et m'a calculé. Pour calculer le nombre de valeurs, combien est-ce qu'il y a de valeurs J'écris égal, nombre, j'ouvre ma parenthèse, je clique ici, jusqu'en haut, je ferme ma parenthèse, combien il y a de valeurs ben, il y en a 15 comme tout à l'heure en fait. Ça fait 10 fois plus, mais il y a toujours autant de valeurs. Quelle va être la moyenne Pour calculer la moyenne, j'appuie sur égal, je prends la somme des valeurs, j'appuie sur la touche slash, et je divise par le nombre des valeurs. Combien est-ce que je vais obtenir 80, 10 fois plus. Bien sûr, tout a été augmenté par 10 et multiplié par 10, la moyenne aussi. Ça c'est quand je fais la somme divisée par, la moyenne, euh, divisée par le nombre. Je peux aussi utiliser la touche, la fonction moyenne. Donc j'écris égal, moyenne. J'appuie sur 150, je clique gauche sur 150, je reste cliqué, je vais jusque 10, je mets ma parenthèse fermée et il a aussi trouvé 80. Euh, je, si je fais par exemple euh, 100 et qu'ensuite 200, même souci que tout à l'heure, c'est pas centré. J'appuie sur D, je centre, je veux euh, faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire je clique sur 100, je clique sur 200, je descends jusqu'ici. Alors, je peux refaire tout mon truc, là, ce que j'ai dit, là, etc. Mais, l'intérêt du tableur, c'est que au lieu de recommencer à écrire euh, somme de, etc., en fait, je vais prendre, attention, je clique gauche ici. Je reste cliqué. Je descends jusque là. Je prends la poignée à droite. Je clique gauche. Et je vais ici. Et en fait, il a lui directement euh, copié-collé la formule qui était là. Je continue euh, sans oublier de faire CTRL-S, CTRL avec le petit doigt de la main gauche, S avec un autre doigt, pour que ça s'enregistre. Euh... Ici, dans cette cellule-là, en fait, je vais mettre... Enfin, euh, dans cette, la colonne E, je vais prendre toutes les valeurs de la colonne D et les multiplier par euh, par exemple 7. 7, c'est le chiffre parfait. Donc, je clique ici, je fais égal, 7. Pour faire multiplier, je fais euh, la touche étoile qui est quelque part par là. Multiplier. Ou peut-être au-dessus de, au de la touche entrée. Ça dépend de, de votre clavier. 7 fois et 100, cette touche ici, cette, euh, la cellule D1. Mais au lieu d'écrire D1, je clique sur D1 qui s'affiche ici et j'appuie sur la touche entrée. Et en fait, automatiquement, elle a multiplié la valeur par 7. Je peux refaire ici égal 7 fois la touche étoile 200 et j'appuie sur entrée. Je peux. Ah, euh, mes valeurs ne sont pas centrées, je clique sur E, je centre. Mais en fait, euh, ici j'ai une formule, 7 fois D2. Et eh ben, Si je clique là, que je prends la poignée, je descends, et automatiquement, si on regarde ici, c'est marqué 7 fois D3. Automatiquement, il a euh, pris la formule et il l'a descendu d'une ligne. Et du coup, si je prends ici, je descends encore d'une ligne, 2800, il a fait 7 fois D4. Et donc, je peux continuer tout le long comme ça. Et tout le long, ici, si je regarde, il a fait 7 fois D15. Euh, je, comme tout à l'heure, je clique gauche, je descends, je prends ma poignée, je clique gauche, je vais à droite, et euh, il a calculé toutes les valeurs automatiquement. Qu'est-ce que c'est que ce 84 000, là Eh bien, en fait, alors vous voyez, là, il a fait, il a calculé la somme. Et 84 000, c'est effectivement 7 fois 12 000. Et là, alors, heureusement qu'il n'a pas fait 7 fois 15, parce que le nombre de valeurs, il n'a pas changé. Il a bien pris le bon nombre de valeurs ici. Il y en a toujours autant, hein il y en a toujours 15. Et euh, ben, la moyenne, elle est 7 fois plus grande que 800, c'est-à-dire 5600 que je le calcule de cette manière-là ou que je le calcule avec la fonction moyenne. Je fais CTRL S pour sauvegarder. Euh, maintenant, une petite chose. Si je veux euh, transformer ça en diagramme, enfin, représenter ça en diagramme, je sélectionne ces valeurs, insertion, diagramme, et... Euh, ben voilà, là il m'a fait euh, un joli diagramme qui augmente à chaque fois euh, et qui va faire euh, toutes mes valeurs. Je peux, là je suis en colonne, je peux le faire euh, en ligne, euh, voilà, et je peux faire avec les points seuls ou bien ici les points et les lignes. Et puis euh, voilà, ici ça va pas, ben voilà, là je vais avoir juste la ligne sans qu'on voit le point. Mais évidemment, c'est la même chose. Et puis euh, là, avec une impression 3D. Euh, là, on va avoir tendance, nous, en maths, à utiliser plutôt ceci. Je ne vois pas ce qui est marqué en dessous. Je clique gauche sur la barre ici. Et là, je vais faire terminer. Et là, voilà, il m'a représenté euh, les valeurs graphiquement.